Voilà, ce matin, venez tous les, les collègues qui euh, ont participé à ce que cette journée vous soit le plus agréable possible. Je pense qu'on a partagé un moment, moment d'intimité, tout en étant dans une collectivité, comme quoi c'est possible. Euh, ce matin, je nous souhaitais une journée euh, d'écoute et d'échange. Je pense que la mission est accomplie, plus l'émotion. Je pense que voilà, euh, il va nous rester des, des jolis souvenirs. Et groupé pour la photo, voilà. En tout cas, merci à toutes les équipes, merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, parce que sans elles, nous ne sommes rien. Merci beaucoup. Et il y a le pot de l'amitié derrière, avec boisson et gâteaux. Merci à vous.